Wabaf te met des baffes, oxyto yeah. va te démo, Brrr. un standing à respecter, encore une prod à casser, yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. Pour sur le projet, pas là tu je grabis yeah. les échelons yeah. sans repentir, je vais me varier donc elle perturbe, donc yeah. elle Mais sans a le méso, je vais brandir, je mets yeah. je vais grandir, je yeah. toute la nuit, je mets yeah. même pas Seuls même si yeah. on pas Écoute yeah. pas leurs avis, travaille pour yeah. gagner ta yeah. vie Les jaloux viendront manger ton mm -hmm. os. Quand le succès arrive présente mm -hmm. comme les talons Dans mm -hmm. l'écurie Vois les rages d'aigle l'énergie vont yeah. la rejette Fais confiance qu'à tes amis yeah. Yeah. Il y a beaucoup d'ennemis Qui nous pensent pas capables yeah. C'est des ignorants La puissance des deux hauts s'additionne des bits et c'est plus qu'un passant On est plus des gagnants dans la musique yeah. On passe au rando cagé yeah. On va tout démolir Soins yeah. on démontre au cadet 1-3-3 7 baby bien loin du trocadéro yeah. Même en se renouvelant au délire Ils vont yeah. Yeah. Y a rien d'héréditaire On est parti Surtout les types de trois dont j'ai veut nous tu perds. Est-ce marseille si c'est clair? Je l'ai démonté. Je suis dans le casque, yeah. tu laisse pas ouais. de Condé. C'est zéro. Ce on l'a fondé, on l'a calé, yeah. notre place, on l'a mérité. pas besoin yeah. de nous ouais. féliciter, ouais. comme Naruto. On n'a yeah. pas lâché notre, yeah. on n'a yeah. pas yeah. encore cloné. Yeah. Et je te le dis, pourquoi se concentrer sur ces ouais. gens qui nous aiment pas? Maintenant, on laisse place au charbon pour leur montrer, mais tais-toi. J'ai pas de reconnaissance, je me sens comparable à Vegeta. Et pour faire percer vite, j'ai tout. La target, je tout, j vous mets d'accord sans j'ai bout. Je fais tous les grailler comme vous. Je les fais d'air depuis combat. Yeah Avec quoi, baff, on va trop vite yeah. On est focus dans nos notes. Je n'ai su trouver la cubine. Des projets, j'en ai combien J'écris trop de biens yeah. Covid. Yeah. Sur le T-Bit, la France, la T-Chine. Sur mes projets, pas sur yeah. la musique C'est mon genre, j'évacue. Pas que regarder des yeah. FAQ. Yeah. Que yeah. je vais percer, je révacue, Tous yeah. ces vous de la personne, yeah. un but. suis yeah. devant le mec et j'ai qu'un yeah. but. Ainsi, logique, j'écris, but, trois. tout. comme personne dans le sud, devant le mic on est deux. On se rabaisse pas au bouffon. On se doit de respecter un standing. Arrête de parler dans le dos. On se demande à qui je l'aborde des ébauches et des projets dans nos livres. On qui croit, croit pas comme personne, personne dans le sud, devant le on est deux, deux, on est deux. On traverse pas au bouffon, on doit respecter deux, instant, un stand. J'ai arrête de parler dans le dos, on, on se demande à qui tu deux, peux euh, faire euh, peur. Menteur, je l'aborde des ébauches et des, des, des, des projets dans peur, nos livres. Aussitôt,